Soluté, solvant et solution. Donc ce sont des, des définitions, des termes qui vont être importants dans le chapitre sur les solutions aqueuses. Donc, Nous allons les détailler ensemble ici. Alors, composition d'une solution. Pour expliquer ceci, nous allons prendre l'exemple d'un verre dans lequel on va rajouter de l'eau et du sucre. Donc, Voici notre verre dans lequel on met bah, du sucre. Un sucre qui est ici, ce sucre, on l'appellera le soluté. Donc, Le soluté, c'est la substance que l'on veut dissoudre dans, dans notre verre d'eau. Alors, ben justement, on rajoute de l'eau à ce sucre, donc l'eau, ça va être le solvant. Donc le liquide qu'on ajoute au soluté, en général, on appelle ça un solvant. Donc retenez, le sucre, c'est le soluté, l'eau, c'est le solvant. Lorsque l'on ajoute l'eau au sucre, ben, qu'est-ce qu'on observe C'est que notre sucre, il a disparu. Alors, on voit qu'il disparaît, mais en fait, si vous goûtez l'eau, vous sentirez qu'elle a un goût sucré. Donc le sucre n'a pas vraiment disparu, il s'est juste mélangé au solvant. Et donc c'est ce qu'on appelle une dissolution. Donc notre sucre a disparu, il s'est juste mélangé au solvant, donc dans l'eau ici. Et donc ce mélange du solvant avec le soluté, donc du sucre mélangé à l'eau, c'est ce qu'on appelle une solution. Donc la solution, c'est quand les deux sont mélangés. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le soluté est la substance dissoute dans la solution. c'est par exemple le sucre dans un verre d'eau, le sucre dans un café. Le solvant est le liquide qui permet de dissoudre ce soluté. Donc euh, bah, dans l'exemple qu'on a vu, c'est tout simplement l'eau. Si encore une fois, je mets mon sucre dans un café, bah, le café, ce sera le solvant. Alors la dissolution est l'incorporation du soluté dans le solvant. On a vu qu'il a disparu, mais finalement il est toujours là. Le, le, le solvant, la solution a un goût sucré, donc on voit qu'il n'a pas disparu, il est juste mélangé, incorporé dans notre solvant. Donc la solution est le mélange du soluté qui est dissous dans le solvant. Et chose importante, quand le solvant est l'eau, on parle d'une solution aqueuse. Donc on parlera de solvant par exemple si je mets le sucre dans mon café, si c'est le sucre que je mets dans un verre d'eau, ben on parlera de solution aqueuse.